Bonjour, bienvenue dans notre laboratoire Aircos à Montbéliard. Vous avez devant vous le simulateur de conduite qui nous permet de travailler sur l'ergonomie des véhicules du futur. Nous vous invitons à la journée du 11 octobre pour venir voir et tester vous-même le simulateur de conduite. Alors je vais vous proposer un Science Game de sensibilisation aux troubles du squelettiques qui vous permet d'avoir comme tout jeu un score que vous pouvez tenter de battre. Pendant la journée de la recherche, nous allons vous montrer des capteurs motion qui permettent d'appréhender la gestion des personnes comme vous avez vu sur la vidéo. Venez découvrir 88 et son intelligence artificielle durant la journée de la recherche le 11 octobre. <rire> hein